les personnes qui sont investies sur le projet de la monnaie autrement, et moi y compris, c'était de manière bénévole. On a décidé de montrer que la richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. On a décidé de fédérer autour de valeurs communes que sont la richesse, les échanges et la capacité d'agir et se dire qu'on pouvait faire ensemble. On a décidé qu'on était tous capables de monter des projets autour de l'économie. On a décidé de montrer que la richesse n'est pas qu'une question d'économie, mais aussi d'échanges et de liens entre les personnes. À la fois construire quelque chose à côté, parce qu'on n'aura pas à démonter un système monétaire global, mais aussi travailler sur ce champ-là. On travaille sur la richesse, les échanges et la capacité d'agir des, euh, des personnes. On ne maîtrisait pas les questions financières, donc euh, pour la monnaie c'était extrêmement important de se dire « mais comment ça fonctionne ?» Déjà, sans même se dire qu'on allait agir, mais déjà se dire « mais c'est quoi le fonctionnement ?» Comment, comment tourne le monde aujourd'hui Qu'est-ce que c'est de l'argent Qu'est-ce que c'est la richesse euh, Qu'est-ce que c'est la circulation monétaire Qu'est-ce que c'est les intérêts Déjà, comprendre. Et ce qui est super important, c'est la capacité d'agir. Parce que dès qu'on a créé la monnaie autrement, et les trois projets qui en ont découlé, la Corderie, écosol et l'élève c'était de se dire mais comment on fait pour impliquer les utilisateurs et les usagers de chacune de ces outils. Nous, on n'était pas du tout spécialistes de la question et on s'est dit on va le creuser et puis on va essayer de le démocratiser la chose et se dire ben, « ça appartient à tout le monde ». On nous pose souvent la question en disant ben, « mais une association qui parle d'économie, ça paraît un peu bizarre ». Ce à quoi on répond ben, « le MEDEF, il fait quoi ?» <rire> La monnaie autrement porte trois projets au total. Le premier qui est la Corderie, qui est une banque du temps, donc des échanges de services, une heure contre une heure, quel que soit le métier. Un deuxième projet qui est Écosol, qui était la valorisation des gestes citoyens, euh, dans, auprès des collectivités. Et la troisième initiative, qui est enfin l'ELEF, euh, donc une monnaie complémentaire. C'est important ces trois projets-là. C'est que le premier projet, la corderie, touchait le monde des citoyens. Le deuxième projet, euh, qui est Ecosol, qu touchait la sphère de la collectivité. Et le troisième projet, qui est l'élève, touche, touche la sphère marchande. Et nous, on est parti du postulat de dire qu'en en fait, on a une communauté de destin. Si on veut changer à notre situation, si on veut aller dans la transition, ce n'est pas des « ou », une transition citoyenne, ou une transition des espaces publics ou des services publics, ou une transition des entreprises. C'est un « et ». C'est et les citoyens et citoyennes, et les entreprises et les collectivités publiques. Donc c'est bien une communauté de destin sur laquelle on a travaillé.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 J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant ⁇ Ouais, mais l'économie, c'est le mal, l'argent, c'est le mal, il ne faut pas en parler. Or, bah c'est central dans une société, il ne faut pas le nier, c'est là, ça existe. Et bien bah, qu'est-ce qu'on en fait C'était plus ça qui m'a motivé. Moi. On ne bâtit pas des sociétés sur du contre, on bâtit des sociétés sur des utopies. Et, et euh, crier au haro sur les banques, etc., sans avoir de la matière ou du contenu ou le savoir, c'était un peu compliqué pour moi. Et je me disais, mais les banques ne sont finalement pas forcément mauvaises, c'est l'usage, ça reste un outil on pourrait retourner les banques et puis en avoir un usage qui est beaucoup plus judicieux, collectif et qui permet d'appréhender le bien commun et, et pas forcément euh, euh, s'échapper du, du modèle euh, ou échapper de l'argent ou planquer de l'argent dans les paradis fiscaux. Que voilà. ça marche le premier rapport d'étonnement c'est que ça marche. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Clairement euh, c'est pas, pas ultra facile. Il euh, y a eu des tensions aussi dans le collectif, il euh, y en a encore aujourd'hui. Euh, on fait face à des difficultés euh, quelquefois insolubles et puis euh, on ne sait pas comment les contourner encore. Mais globalement le truc il avance quoi. Euh, euh, moi ça me fascine. <musique>